Que nous réserve la saison cyclonique Quelle est la différence d'intensité entre une onde tropicale, une tempête et un ouragan et bien, Pour y répondre aujourd'hui, nous recevons Bruno Benjamin, président de l'association Ouragan.com. Bonjour. — Bonjour à vous. — Bienvenue ici dans les studios de TV à Jarry. Je rappelle Merci. que cette émission est diffusée donc sur la chaîne de télévision ETV, et sur MyTV Caraïbes. Vous pouvez nous suivre sur Canal Satellite, la TV d'Orange et sur SFR ainsi que sur Numéricable. Euh, également, vous retrouverez cette émission sur la plateforme replay.gp. Et elle est également diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Euh, cette émission est également faite en partenariat avec le magazine et l'hebdo Antiguyane et le site d'information locale caribinfo.com. Euh, nous avons aujourd'hui parmi nous André-Jean Vidal. Bonjour Jean-Yves, bonjour Bruno. Et ben, je vous laisse poser la première question pour euh, cette émission euh, sur les ouragans. Bruno oui, Benjamin, tout le monde sait que vous êtes un, un passionné d'ouragans, de, de cyclones Enfant, vous étiez déjà comme ça Ça a commencé enfant, effectivement. J ma, mon premier contact avec les cyclones, c'était en 79, avec le cyclone David. Euh, ça a été ma première expérience avec les phénomènes naturels violents. Euh, ensuite, dix ans après, il y a eu Hugo, ouais. où là j'ai vraiment participé, puisque j'ai aidé mes parents dans la préparation avant. J'ai vu la, la phase cyclonique de sa plus grande part, et j'ai surtout vu euh, la, la, la phase de des secours et de solidarité qui a suivi. Et ça m'a donné envie d'en savoir plus. Il y a eu la crise de 1995, on a eu trois phénomènes successifs en un mois. Euh, je commençais à travailler et j'ai vu les conséquences cette fois-ci en tant que salarié sur le, le milieu professionnel dans lequel j'étais. Euh, C'était le transport aérien. Et ça m'a donné envie d'aller plonger plus loin. Je me suis formé. J'ai été euh, pris en main par des météorologues américains qui m'ont transmis à la fois leurs connaissances et leurs passions et puis en 1998, je me suis lancé, création du site OURAGO, Oura Vous ne travaillez pas météo-france Non, ça ne m'intéresse pas. En fait, il faut que ça reste une passion. Et si j'en fais mon métier, je ne sais pas si j'aurai la même passion. Donc je préfère garder ça, savoir que j'aime me réveiller à 2h du matin pour aller suivre les cyclones. J'aime être debout à 4h du matin ou faire 36h debout parce que je sais qu'il y a une petite brise passion. Alors, justement, ce que vous venez de nous dire, c'est que depuis 1979, ça fait plus de 43 ans, vous suivez les cyclones. Quel est le cyclone ou quels sont les cyclones qui, vont le, qui vous ont le plus marqué euh, Hugo, bien sûr, parce que ça a été euh, celui qui a vraiment généré chez moi la, la passion des cyclones. Il y a eu Georges. je pense que ça a été le révélateur, le premier que j'ai vécu en tant que il donc en 1998. Euh, et il y, y a deux que je mettrai en parallèle. Euh, Maria, parce que celui-là a été celui où j'ai osé faire des prévisions qui se sont un petit peu euh, vérifiées. Et il y a eu Dorian, Dorian, donc en, en 2019, qui a été le phénomène que j'appelle l'extraterrestre, euh, parce que c'était le premier cyclone à s'arrêter sur une Terre 36 heures et qui, sur a fait du sur -place. qui a fait du surplace durant 36 heures euh, au Bahamas, et qui a eu le temps de raser l'île, euh, qui est passe de la catégorie 5 extrême à la catégorie 3 sur le même territoire, en 36 heures. Ça, ce sont des cyclones qui m'ont vraiment marqué. Euh, comment est choisi euh, le nom des, des cyclones Comment fait qu'on voit que c'est... On a entendu Georges, Hugo, David, on, on pense bien que c'est des prénoms, mais pas toujours euh, la première chose, est que la liste des noms est définie par l'Organisation mondiale de météorologie. Mmh. Donc il y a un progrès chaque année pour déterminer les listes des cyclones. Il y a six listes. Donc une liste commençant par un nom masculin, l'année suivante par un nom féminin. Euh, sur les années euh, commençant les années paires, on va commencer par un prénom, euh, prénom masculin, les années impaires par un prénom masculin, euh, féminin. Et on alterne un, un prénom d'origine francophone. Anglophone et hispanophone, donc les trois grands groupes linguistiques. On a donc trois groupes linguistiques, deux genres. Ça fait donc six listes. Et chaque année, il y a six listes qui sont mises en place. Et on commence par le, par le nom en A, puis en B, puis en C. Il y a 21... Pour nom. chaque phénomène, hein, pas pour forcément chaque, pour un... Pour chaque un, phénomène peu. baptisé, hum. puisque les phénomènes sont baptisés à partir du stade de tempête tropicale. Donc on attribue le nom à partir du moment où il est baptisé, ou il devait tempête tropicale. Si on a un phénomène qui naît à 17h et le second à 20h, celui qui naît à 17h aura le premier nom. Le suivant, né à 20h aura le deuxième nom. Et ainsi de suite. Et donc, on attribue euh, les noms sur la liste de 21 euh, prénoms chaque année. Pourquoi 21 et pas 26 Parce qu'à certaines lettres de l'alphabet, qui ne peuvent pas avoir à la fois prénom masculin, prénom féminin en francophone, anglophone et espagnol. Le Q, le U, le X, Y et le Z. Donc c'est vraiment pour la mixité que ça a été fait. C'est ça. C'est parce que jusqu'en 1978, on utilisait que des prénoms féminins. Et les ligues féministes américaines ont protesté jusqu'au moment où l'appel a été entendu. Donc là, c'est parti du National Weekend Center à Miami vers l'Organisation Mondiale de Météorologie. Et depuis 1979, on alterne un, un nom masculin, un nom féminin. Et d'ailleurs, le deuxième nom masculin a laissé de trace que c'est David. Alors, oui, on attribue un nom au phénomène. Mais, euh, à un moment, on va le retirer aussi. Par exemple, David ne sera plus jamais attribué Hugo, Maria, Irma, Catherine. C'est pour quelle raison Ce sont des écoles qui ont marqué leur temps, mmh. qui ont blessé, qui ont tué. Donc, ont on n'aura pas dégain. de deuxième Hugo. C'était déjà le deuxième Hugo. Mmh. Euh, C'était le troisième Hugo. Mais, mmh. il n'y aura pas de quatrième. Tout simplement parce qu'à partir du moment où le phénomène a laissé une trace dans l'histoire, automatiquement, son nom est retiré de la liste. Euh, une, juste une question avant de passer la parole à André-Jean Vidal. Euh, que se passe-t-il quand on a 22 phénomènes euh, dans la Caraïbe Alors, jusqu'en euh, jusqu 2019, on utilisait l'alphabet grec. Donc, alpha, bêta, gamma, epsilon, et ainsi de suite. Euh, il on s'est trouvé face à quatre figures assez particulières, C'est qu'on avait des cyclones état et ZETA qui auraient dû être retirés de la liste de 2019 pour six ans après. On ne peut pas retirer alphabet que c'est un alphabet. Donc il a été décidé d'utiliser une liste complémentaire de 21 noms également, des prénoms beaucoup plus rares, avec juste ces 21 noms, et si nécessaire, à partir du 22e cyclone, on va utiliser cette deuxième liste. André-Jean. Oui. Jean-Yves Friction me disait que vous êtes monté dans un avion pour aller dans le cœur du cyclone. Presque. Alors, ah j'étais dans un, un avion juste après un cyclone. C'était en 1996. C'était euh, le cyclone, euh, la tempête tropicale Hortense qui était passée en Guadeloupe et qui allait vers Porto Rico. Donc, je suis resté bloqué euh, avant, enfin, avant Porto Rico. Arrivé à Porto Rico, il a fallu attendre que les conditions s'améliorent et j'ai pris l'avion juste après. Et c'est vrai que les conditions de navigation étaient dantesques puisque l'avion plonger surtout ouais, dans tous les sens, on voyait l'extérieur comme si on voyait en plein jour. Parce que, voilà, c'était un mauvais temps. Vous, vous étiez dans la queue du cyclone. C'est ça. Voilà, le cyclone dépassait de quoi, il se voilà, vers, la, vers la, la flotte. Alors, il y a des avions euh, également qui partent, je crois que c'est les Américains qui font ça, qui vont ah. carrément dans l'œil du cyclone. Et depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un corps d'armée qui a été créé, qui s'appelle Hurricane Hunter. Donc maintenant, il y a deux corps. Donc, il y a les civils. Qui font partie de la NOAA, donc l'administration américaine des océans et de l'atmosphère, qui envoie un certain type d'avion. Et on a l'US Air Force, qui a créé un, un corps d'armée spécial, avec des avions équipés pour aller pour dans le cœur des cyclones, pour faire du relevé de pression, d'humidité, de vitesse de vent, de, de déplacement. Et puis, ça permet de savoir si le cyclone a effectivement ce système en rotation autour du centre, c'est une des bases de l'existence du cyclone. Et d'autre part, euh, si le cyclone est en train de s'intensifier. Donc ils vont faire des mesures de vent, euh, à faire des chemins en, euh, en X euh, quand le cyclone, pour déterminer. Est-ce qu'il y a que cette circulation fermée, qu'on appelle la circulation close, et est-ce que les vents sont euh, à telle ou telle vitesse Avant... Alors c'est une aventure un... quand même en avion pour... C'est énorme. J'avoue que c'est mon rêve. Mmh. Peut-être un en catégorie 5 ou en catégorie 4. Mais même un catégorie 3, ça me satisferait de rentrer là-dedans. Au moins une fois, ça sentit que mes orteils arrivent de la mesurer. Oui, oui ça, ça secoue. André-Jean. Est-ce qu'il y a des cyclones toute l'année dans le monde Oui, oui parce qu'il n'y a aucune période de pause. Mm -hmm. euh, D'une part, les hémisphères nord et sud ont des saisons qui sont inversées. Et euh, les, euh, les périodes sont inversées, par exemple, euh, par rapport à, euh, à la température des bassins. La, le bassin pacifique, par exemple, le pacifique euh, oui. nord-est, euh, nord mm -hmm commence 15 jours avant nous, euh, donc il commence à la mi-mai et se termine à la fin novembre. La saison de l'océan Indien est certes moins active, mais bien plus longue, elle dure près de 8 mois. Dans le sud de l'océan Indien, c'est plus long. Et il y a des bassins, par contre, où il y a exceptionnellement un cyclone. L'océan euh, Atlantique Sud est un océan qui est froid. Mm -hmm. Toute personne qui s'est baignée au Brésil sait que la mer est froide au Brésil. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de cyclone qui se forme dans cette, dans cette région. Sauf, de temps en temps, un extraterrestre, une fois, tous les deux ou trois ans. C'est là qu'il y a El Nino. Et, et la Niña. Il côté pacifique. D'accord. Expliquez-nous un peu ce que c'est que El Nino et la Niña, Parce qu'on se dit toujours, euh, qui, sont, qui sont ces personnes qui ont autant voilà. d'influence El Nino, c'est un nom qui a été donné au Pérou. Il faut savoir que le péruviens c'est un peuple qui est, euh, qui est particulièrement pieux. Oui. Le phénomène El a commencé à apparaître systématiquement à la période de Noël. El oui, c'est l'enfant Jésus. L'enfant Jésus, tout à fait. Parce il était dans une forme de baignoire, donc comme, comme une loge. Donc c'était un courant chaud au large du Pérou mm -hmm. qui avait des conséquences météorologiques. Donc, dès la période des Incas, ils l'avaient déjà observé parce que ça a changé le climat oui. chez eux. Mais au fur et à mesure de l'évolution des choses et des connaissances météorologiques, ils se sont rendus compte que cette bande de... De, de mer chaude au niveau du Pérou avait des conséquences sur les pluies dans l'océan Indien. Ça fonctionne un petit peu comme des bassins de, de communication. Donc on a l'océan euh, Pacifique, puis l'océan Indien, puis l'océan Atlantique. Donc quand il fait chaud au niveau de la mer dans l'océan oui. Pacifique, mm -hmm. ça veut dire qu'il y a évaporation tout de suite dans l'océan Pacifique. Cette pluie va tomber dans l'océan Indien, va s'assécher et il n'y aura pas d'humidité mm -hmm. dans l'océan Atlantique. En revanche, ninia c'est le phénomène inverse. Mm -hmm. C'est un courant maré-froid, oui. au même endroit que le Caligno. Comment dit, il n'y a pas d'évaporation L'évaporation se fera dans un bassin chaud, donc l'océan Indien. Ces perturbations ou ces précipitations vont traverser l'Afrique oui. et vont se retrouver en Atlantique. On appellera ça, à ce moment-là, des zones tropicales. Et les zones tropicales peuvent générer des cyclones. C'est la raison pour laquelle, quand il y a il y a moins de cyclones mm -hmm. et quand il y a il y en a plus et nous sommes depuis 2017 sur une, un cycle la quasi quasiment sont discontinu qu'est-ce qui différencie onde tropicale, dépression, tempête et ouragan la circulation close c'est pour ça que les avions vont dedans parce qu'ils font le chemin en X dans le, dans le cœur du cyclone pour trouver à quel moment que l'onde tropicale devient un cyclone un cyclone c'est trois types de phénomènes dépression tempête mm -hmm. et ouragan et pour devenir un cyclone, il faut qu'il y ait un centre bien oui. défini et la rotation autour. Et donc l'onde tropicale, c'est un phénomène qui peut avoir des vents très violents. Par exemple, récemment, il y a eu ce phénomène qui est passé de la Caraïbe, donc le, le cyclone potentiel numéro 2. Ce phénomène n'était pas classifié comme étant un cyclone jusqu'au moment où son, son, euh, la, la circulation close a été mise en place. Et c'est ça la grande difficulté. Donc quand le, le, le centre, est définie qu'à la rotation, on parle de cyclone. Quand les vents de le ce cyclone dépassent 70 km h ouais. on est sur une tempête tropicale. Là, le phénomène reçoit son nom mm -hmm. qui va garder jusqu'à la fin de sa vie. À partir de tempête tropicale, ça y est, c'est nommé. C'est baptisé, tout à fait. Et à partir du moment où la, la tempête a des vents qui dépassent 119 km h mm -hmm. Là, on parle d'ouragan, et les ouragans, eux, sont classifiés par cinq catégories. Donc de la 1 une main forte jusqu'à la 5, la catégorie extrême. On peut avoir des vents de... de... Jusqu'à présent, le report de l'atlantique est de 305 km h Donc, vents soutenus, donc des vents qui vont durer non-stop durant une minute. Oui. Et euh, les rafales, par contre, c'est un phénomène qui est aléatoire. Je ne vous cache pas que c'est plus pour le côté spectaculaire, oui, puisque une rafale peut atteindre jusqu'à 50% de plus que le, le vent soutenu. C'est pas mal. Ça peut être énorme. Donc 600 km h 450. 600, non, 450. Six, non. Pour le plus gros, par exemple, à euh, 300. Le plus gros qu'on qu a eu a été des vents de 345 km heure. Par rafale, un hein, vent. C'est-à-dire sur une durée d'une minute. D'une minute. C'était l'ouragan Patricia, je crois que c'était en 2018 dans le, dans le Pacifique, donc au large du Mexique. Et c'est un phénomène qui était tellement puissant que quand il a touché terre, heureusement, dans une zone inhabitée, les arbres n'ont pas été décapés, comme pour Hugo. Les arbres n'ont pas perdu leurs branches, comme à Saint-Martin pour, euh, pour Irma, l'herbe a été arrachée. Donc il n'y avait ni arbre, ni herbe, parce que tout a été arraché avec une telle vitesse de vent. Et on voit une bande de 5 km, là où les vents étaient vraiment extrêmes, où toute la l'habitation a été arrachée. Et les rafales ont été estimées à 480 km h Estimées parce qu'il n'y a sur Terre aucun... Euh, l'appareil de mesure qui soit assez puissant pour pouvoir supporter plus de 4,5 mètres. Alors, vous parliez d'une chose qui intéresse beaucoup de monde, c'est l'œil du cyclone. Oui. Alors, l'œil du cyclone, est-ce que ça tourne toujours dans le même sens Dans quel sens ça, ça tourne Est-ce que ça peut tourner dans un sens et en fonction de, de, des, des différents ouragans Eh bien, l'œil ne tourne pas. L'œil ne fait strictement rien. C'est ce qui est autour de l'œil. Mmh. C'est ce qu'on appelle le mur de l'œil et les vents, oui, tournent toujours dans le même sens. Un cyclone tourne toujours dans le sens inverse d'aiguë d'une montre. Pour tous les cyclones sur Terre Tous. Et si ça tourne dans un sens inverse, c'est ce qu'on appelle un anticyclone. Donc le phénomène inverse, c'est le phénomène de haute pression où les vents tournent justement dans le sens inverse d'aiguë d'une montre. Donc l'appellation cyclone ne correspond qu'au phénomène dont le vent tourne dans le sens inverse d'aiguë d'une montre. Et euh, ce, qui, ce qui se passe dans l'œil, c'est qu'au centre, il n'y a strictement rien. Donc on peut avoir un œil euh, qui fait une tête d'épingle, 150-200 mètres. En mmh. général, c'est pour les petits ouragans. Il arrive même parfois qu'on en observe des tempêtes tropicales, mais vraiment tout petits. Et les phénomènes les plus costauds, donc à partir de la catégorie 3 et plus, donc les phénomènes majeurs, peuvent avoir un œil qui peut atteindre jusqu'à 80 voire 100 km de diamètre. C'est ce qui s'est passé. Alors, il n'y a pas de vent du tout dans cet œil Rien, rien du tout. Et si euh, l'œil est dégagé, donc dans les phénomènes les plus extrêmes, on peut sortir et on va voir le soleil. Mmh. Parce qu'il peut faire beau, parce que le, la couverture du qui te tourne, est autour s'est dégagée. Alors comment justement les spécialistes euh, euh, expliquent euh, la, la formation d'un œil L'œil se forme par rapport à la vitesse de rotation des cyclones. Plus la cyclone tourne vite sur lui-même, donc plus les vents vont vite, plus ça va se dégager. Faites les. Faites l'expérience avec un, un évier. Quand on remplit un évier, on va systématiquement voir un tourbillon se former, mm -hmm. donc très petit euh, à la base, et beaucoup plus gros en surface. C'est exactement la même chose pour un cyclone. Et on, euh, on observe l'œil depuis l'espace quand le phénomène tourne de plus en plus vite. D'où le fait que les cyclones euh, ont un œil apparent à partir de la catégorie 3. Une euh, dernière question avant de passer à la deuxième une, partie de la mission. Une question qui me semble intéressante quand même, il ne faut pas sortir. Sur très loin, pas, sur juste un petit pas. peu autour de chez soi et puis on rentre tout de suite. On ne prend pas sa voiture pour aller pour aller voir un voisin ou un parent. Hein. Le seul et unique cas où on pourrait avoir à sortir, c'est si son habitat est détruit et qu'il faut aller chercher un abri de secours. C'est ça. Dans peut... ce cas-là, voilà. c'est là où la préparation devient importante parce qu'il faut déjà avoir défini un abri de repli qui soit près de chez soi, sûr et accessible. Alors expliquez justement, euh, parce qu'on va revenir dans cette deuxième partie d'émission sur euh, les préconisations euh, en cas de cyclone, mais expliquez-nous pourquoi c'est dangereux de sortir à ce moment-là. Parce que les vents se tournent dans le sens inverse des musulmans, ce qui veut dire qu'avant l'œil, les vents vont venir par exemple du dehors. Le vent va s'arrêter, brusquement, donc on aura le bouton, on a est terminé, et subitement le vent va reprendre. Mais ça tombe toujours, le sens inverse, c'est montre. Le vent va recommencer à souffler dans l'autre sens. Donc, pendant qu'on surveille devant soi, puisque c'est là où venait le vent, donc on voit une feuille de tôle qui est devant soi, on ne voit pas celle qui est derrière soi, qui peut arriver, qui peut vous sectionner un bras ou vous blesser gravement. Mm -hmm. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne sort pas à l'œil, parce que les effets sont inversés. Et ce qui a été euh, endommagé avant le passage de l'œil peut être carrément détruit juste après, et les vents reprennent, non pas comme avant le cyclone, bloc, crescendo, mais ils reprennent deux coups et de façon violente. Et très souvent, de façon plus violente qu'avant les... Alors, Monsieur Benjamin, on revient tout de suite. C'est l'heure d'une petite pause publicitaire. Parfait, on est dans les temps. Excellente publicité. Cette voiture était magnifique.